bonjour, bonsoir à tout le monde, bonjour et chers abonnés, c'est toujours votre maître et si je suis là encore ce beau matin, c'est toujours pour l'explication de la portefeuille vous comprenez un peu, c'est toujours pour l'explication de la portefeuille, parce que tout dernièrement, il y a des gens qui m'ont contacté concernant la portefeuille et je me suis dit que ah, Vraiment, vous, vous faites faire avoir et c'est un peu mal. Donc, sans plus tarder, voilà, moi, ma portefeuille. Si je te fais un travail de portefeuille, je t'envoie. Et il n'y a pas un génie protecteur sur la portefeuille. Il faut savoir que ce n'est pas un vrai portefeuille. Comment un simple portefeuille, de cette façon, peut produire de l'argent Qu'est-ce qu'il veut mettre l'argent dedans nous-mêmes, quand on vous dit que vous ne pouvez pas voir notre, nos fétiches, c'est comme des fétiches comme ça. Et les fétiches, c'est comme une statuette. Lui, c'est le génie protecteur de ce portefeuille. Et c'est fait au nom de celui qui a commandé. Donc le génie est là pour, pour obéir à celui qui a commandé la portefeuille. Je vous donner un exemple terre, à terre Pourquoi tu travailles dans une société C'est pour gagner de l'argent. Et après, pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu fais tu dois travailler pour cette société. C'est pareil pour le génie aussi. Le génie, il est là. Des fois, on lui donne à manger. Mais tant qu'il ne fait pas le travail que toi, tu lui demandes, il ne serait pas payé. Donc, c'est comme ça l'esprit des génies. Quand tu les demandes de faire quelque chose, c'est ça qu'il fait. Donc, chaque matin, ce génie protecteur que vous voyez ici, c'est lui qui attire de l'argent des, des banques et met ça dans la portefeuille sinon la portefeuille même ne produise pas, voilà ce fétiche-là qui permet à ce portefeuille de garder de l'argent. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc ne venez plus avec vos cinq portefeuilles pour me dire que papa, il m'a enaké. C'est faux. Je vous le dis c'est faux. La portefeuille doit garder, doit être protégée par un génie, le travailleur de ce portefeuille. Voilà lui, l'activation. Avant que je t'envoie ce portefeuille. Et le génie protecteur. Toi, tu n'es pas un marabout. Toi, tu n'es pas un féticheur. Et comment toi, tu peux activer la portefeuille chez toi là-bas. Et on te dit que c'est quand la portefeuille va venir là-bas que tu vas activer. C'est faux. Je dois activer. Le génie protecteur de ce portefeuille doit se mettre au travail avant de venir chez toi. Ce n'est pas chez toi, on va activer encore. Tu m'as bien compris. Si quelqu'un vient chez toi et me dit c'est maintenant on veut activer faut lui dire que c'est faux dis dis moi que maître a dit que celui-là c'est un faux marabout faut lui dire ça le génie protecteur qui est là on appelle Olisha Olisha Bungun c'est lui qui a dit qui est le génie protecteur d'argent qui a l'argent des fois auparavant au temps de nos aïeux quand nos aïeux vont au marché pour payer, ils sortent de la maison avec ce génie-là en poche. Avec 100 francs. Voilà. Et c'est arrivé au marché qui peut payer plus de 20 000 francs, cfa, Grâce à ce génie appelé Olisha. Donc voilà l'explication que je suis en train de vous faire. Ne venez pas me dire encore autre chose. Tu viens, tu veux travailler chez moi. Je te dis que les frais d'ingrédients sont à tel prix. L'activation est à tel prix. Ce n'est pas que je vais finir et t'envoyer. Avant qu'on active, tu dois payer la somme au total avant qu'on fasse le travail. Donc une fois ça venu chez toi, il n'y a plus rien à faire. La chose que je vais te dire, je vais te dire les conditions à respecter. Je vais te dire comment on nourrit le fétiche Oresha, attirer d'argent. Tu as bien compris. Donc ne venez pas me dire encore autre chose. Si je suis là ce soir, ce bon matin... C'est l'explication que je tiens à vous donner. Et merci beaucoup pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion d'avoir mon numéro. Voilà le numéro du grand maître autophone